Seule la lumière des connaissances guide les pas du sage dans les ténèbres de l'ignorance. Ami, sur ta route, apprends à connaître les limites du possible avant de tenter l'impossible dans la mesure du possible.